Un grand bonjour depuis New York, le High State Building, on est à plus de 80 étages, c'est magnifique à voir. Euh, en fait, quand vous regardez, malgré les grillages que vous voyez derrière moi, quand vous regardez en bas, je peux vous garantir que c'est la panique à bord ça fait super peur, Il y le cœur qui, euh, qui flanche et c'est exactement ce que j'ai vécu hier soir, on vient d'arriver à New York pour la formation avec le Training avec Goldman and Sachs. J'ai eu la brillante idée de quitter l'hôtel, rejoindre des amis sans prendre la carte de l'hôtel. Donc j'ai sommairement retenu que c'était l'hôtel Marriott. Donc je passe la soirée avec mes amis, se passe bien, ils me mettent dans un taxi, l'adresse, je pense que le taxi n'a pas très bien entendu l'adresse il m'a déposé dans un endroit où visiblement il n'y avait pas mon hôtel donc on a jardiné pendant plus d'une demi-heure et, et je me suis retrouvée à minuit en plein Manhattan euh, seule en train de marcher dans la rue et ne, sa ne sachant pas plus où aller euh, je peux vous garantir que j'ai eu la trou de ma vie en fait je me suis rendue compte que quand on est dans ce... Dans ce niveau de panique, votre cerveau là-dedans, il s'arrête. Mon cerveau s'est arrêté de réfléchir. J'ai eu l'impression d'avoir eu 4 ans et d'avoir perdu ma maman au milieu d'un supermarché ou d'un mall. Et, et en fait, blackout total, je me suis arrêtée parce que ça allait de pire en pire et là je me suis... Vraiment, je me suis dit, là, maintenant, tu vas arrêter d'être naïf là, tu vas être la, la coach, là, pour une fois, tu vas appliquer ce que tu sais faire. Et au fait, je me suis dit ça aussi Alors, Et ça arrive souvent. La panique, ça nous arrive souvent, que ce soit vis-à-vis d'une prise de décision dans le, dans le boulot, que ce soit euh, dans un, un, un événement comme ça, inattendu qu'elle soit face à la hauteur, là, euh, en Perthet Building. Et ce que j'ai fait est surprenant, c'est ce que vous allez pouvoir faire quand ça vous arrive. Première des choses, j'ai oxygéné mon cerveau, parce que quand on panique, on coupe la respiration, on respire plus, donc du coup, il n'arrive plus à réfléchir. J'ai pris quelques bonnes, longues inspirations en fermant les yeux. Ensuite, je me suis posé la question, « Eh, c'est bon, c'est quoi le pire qui puisse arriver à minuit à Manhattan ?» Je me suis dit, « Ok, je vais dormir dans la rue. » So what? Non, je ne vais pas faire ça. Au pire, je vais aller à un poste de police et j'ai commencé à énumérer toutes les pires situations, à trouver une solution. Et petit à petit, ça, mon cerveau a commencé à se calmer. J'ai dit au pire, je vais trouver une voiture de police dans la rue, je vais l'arrêter et ils vont m'emmener au poste de police jusqu'à ce que je trouve mon hôtel. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas dit qu'au passage, vous auriez pu me dire pourquoi tu ne pas téléphoner. Mon téléphone était mort, donc j'ai pu téléphoner à personne de l'équipe ni du groupe. Sinon ça aurait été beaucoup plus simple. Donc un, j'ai trouvé cette solution. Deux, je me suis dit j'ai une carte de crédit, je vais prendre une autre chambre d'hôtel, c'est pas si grave. Et après je me suis dit ok non, je vais je vais faire mieux que ça, je vais aller trouver de l'aide. Donc je rentre dans un supermarché, c'est l'équivalent de, de, des pharmacies chez nous, ils vendent un petit peu tout. Et je rentre, je dis voilà, je suis une, une touriste très sympa. Sauf qui, qui a fait son intelligent, parce que j'ai oublié la carte à l'hôtel et vous allez m'aider parce qu'il est hors de question que je reste dans la rue. Donc ils ont été super sympas. On a commencé à à chercher sur le, sur le net et je, je me suis juste souvenu que depuis ma chambre d'hôtel on voyait Central Park donc on a fini par trouver mon hôtel j'ai quand même marché, je suis rentrée sans les sauf. donc tout ça pour vous dire quoi, en cas de panique, ne laissez pas la panique prendre le dessus sur vous faites ce qu'il y a le mieux de faire 1. respirez, 2. évaluer les pires risques qui puissent vous arriver ensuite trouver des solutions voilà c'était Coach euh, Nahid depuis New York and